Salut les frangins. Alors aujourd'hui on est chez Frédéric. Donc on vous embarque avec nous à la rencontre de Frédéric, un éleveur un peu atypique. Impatient. Un éleveur vous l'aurez compris de, de cochon ibérique, de type gascon. Donc on va, faire vous, on va vous faire découvrir les plaisirs de, de, de la bonne viande, des produits de qualité. Frédéric est un artisan du bonheur gustatif. Il a des beaux produits, des beaux cochons qu'on va partager autour d'une bonne bière et d'un bon barbecue. Euh, donc avec plaisir on vous emmène vous présenter la suite. Donc on embarque notre communauté avec nous et l'idée c'est de leur montrer un petit peu des artisans qui, qui, qui nous inspirent. C'est ça quand tu nous as contactés sur Facebook et qui nous a montré un petit peu aussi ce que tu faisais toi, d'abord que tu voulais goûter notre bière et qu'ensuite nous a montré ce que tu faisais, euh, on a été un petit peu charmé et c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on qu montre ça à tout le monde. Il y a quelque chose à faire. Et il faut qu'on goûte aussi <rire> et qu'on te fasse goûter notre bière. Donc on est venu et c'est vrai que nous on est plutôt satisfaits. Là on a vraiment validé on aimerait faire découvrir ça du coup à l'ensemble des personnes qui nous suivent. D'ailleurs on mettra aussi en lien dans, dans, dans la vidéo un petit peu ta page, tes coordonnées, si jamais les gens peuvent te, peuvent te joindre. Euh, pour connaître cet élevage et puis cette viande surtout qui est assez exceptionnelle parce qu'on a eu la chance de la goûter on verra quelques images est heureux, chanceux. et là on est sur quelque chose de Très très qualitatif. Ah, la voilà. ferme <rire> du plaisir et du paisible. Alors pourquoi du coup euh, la ferme du paisible Ferme du paisible parce que c'est un cochon hyper calme, tranquille. Euh, ils vivent euh, il vive en paix. Chez, chez moi ils vivent en paix. Donc euh, quand on arrive et puis qu'ils sont tous couchés euh, en faisant euh, la bronzette, ben, c'est là, là, là que c'est paisible. Ça m'a donné l'idée. Ouais, Parle-nous un, un petit peu de cette, euh, de cette race du port que tu élèves. C'est pas un port euh, classique. Alors le port Gascon, c'est un c'est une, une ancienne race de France, une des plus anciennes, euh, qui a l'appellation dans le Sud Noir de Bigorre okay. et puis euh, qui est de souche ibérique, c'est un cousin du port ibérique, du port euh, corse. Donc c'est un cochon ibérique type gascon. Voilà. On est de la, la famille ibérique, donc cochon très grand, persillé, très rouge, mm -hmm. euh, noir. Ça, est venu, ça fait ça trois fait ans maintenant que tu fais Voilà, ça fait trois ans. Ouais. J'ai commencé euh, à élever des petits porcelets industriels, à engraisser des petits porcelets industriels. Ouais. Après, euh, ça m'a pas trop plu euh, par rapport à la qualité, par rapport à l'élevage. C'était L'élevage n'était pas... Euh... Adapté au cochon rose. On a mis en route euh, des reproducteurs noirs. Je cherchais la qualité, la rusticité. C'est super rustique. Et voilà la qualité de viande. Ouais, tu me disais du coup, il reste dehors toute l'année. Voilà. Il toutes les températures. Les... Euh... Ils ont pas peur du voilà. froid. Pas les faire... quatre saisons, ils sont dehors. C'est pour... C'est un cochon qui est fait pour ça. Il est malheureux s'il est à l'intérieur. Il faut, il faut que ça va de rue, il faut que ça marche, un cochon il faut qu'ils prennent et puis de prendre les quatre saisons tu vois, sur le dos, c'est aussi ce qui fait la qualité de la viande, c'est ce qui fait une viande finie. Ils sont un peu comme toi, ils aiment être dehors, ils aiment la nature. Voilà. Après ce que tu nous dis, c'est d'être tout à fait toi. Quoi. Voilà, c'est ça. On élève les bêtes comme on est. Hein. le playboy de l'éloge Ouais Ouais. A la cote celui-là C'est ça qui fait la viande tendre Est-ce que tu as une recette Quelque chose d'un peu particulier pour bah, déguster le Une bonne le rouelle bien. Une bonne rouelle au four mm -hmm. euh, Amène, euh, accommodé de bah, tomates, comme on voit, patates, bien sûr, hein. petites patate ronde, un peu de tomates, herbe de Provence. Et puis à la, à la fin de cuisson, euh, vous montez en température, ouais. et puis euh, vous caramélisez ça au miel. Et Là, là, on est bon. D'accord. Et là, c'est la, la rouelle, hein, c'est ça Oui, petite rouelle, ouais, ouais, rouelle de jarbon. D'accord. Rouelle de jarbon, l'autre coup, on avait fait une noix pâtissière, qui est sur la poche, on mm -hmm. avait fait. Et puis, non, ça va très bien ensemble. De toute façon, euh, avec du, de la bonne qualité, on peut faire que du bon. Avec du bon gras qui, euh, qui arrose la viande. Parce que le gras, c'est la vie. Ça voilà. faut pas le gras <rire> Tout à la fait. Vie. Surtout chez le Gascon. Si on veut faire euh, de la qualité et pas comme les autres, il faut amener le gras qui va apporter la qualité sur la viande. Il y a le bon gras et le mauvais gras. Moi je fais du bon gras, du bon si gras élevé bon bon de <rire> haut, euh, le gras industriel, euh, non on ne peut pas manger ça, c'est pas possible. Ouais, euh, on va et c'est le gras qui va amener euh, le goût et l'onctuosité à la viande. Ça Santé est... hein <rire> Alors ça commence à parler là, là ça commence à être, c'est du sérieux, toi. Là, il se passe quelque chose. Oh là là, regarde, c'est magique ça. Un petit élexir, un peu de gascon sur le grill. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être heureux